Je sais pas non, quoi en personne, moi. Moi, je rien à dire, honnêtement. Ouais, on va... Je propose je qu'on s'arrête <rire> qu là pour ne pas être désobligeant, les amis. Ça a l'air compliqué. Hein. Voilà. On est bien sur FIFA quand même. T'inquiète pas, tu, vas avoir, à... tu <rire> vas avoir de quoi commenter dans l'actu de FIFA. On est quand même plutôt pas mal. Non, mais après, tripo... j'ai joué un peu à PES. En plus, ces dernières années, j'ai joué quand même. J'ai fait toi. les débuts d'année. Hein. J'ai fait les deux derniers débuts d'année sur les ah. deux derniers PES avant celui-là.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 Moi, j'avais dit à tout le monde, OK, tu as le cercle en bas des joueurs, comme sur la version mobile qu'on avait déjà testé avant. Euh, je trouvais que même que graphiquement et au niveau des mécas euh, des joueurs, des, des, des différents déplacements, mmh. on avait énormément de similitudes mmh. avec le jeu mobile. Et en plus de ça, tu as le, les menus. Les enfin, menus. La façon hein. de présenter les menus, je suis désolé. <rire> C'est du tactile à la manette. Et tu avais, et avais euh... des mecs qui me disaient, ouais, mais non, Kun, tu trompes complètement. Bah Si, les gars, prenez le jeu mobile, mettez-le à côté de vos télés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 I don't see the light of day, looking up to higher ground, thinking that'll be a sweet escape. These days gotta schedule the romance, they say that love is a slow dance. A short bike ride, to the crib, using no hands, oh shit, it feel like I'm floating. But I'm falling with both eyes closed when I let the world spin. Testing the water, she got my nurse tense. Back when I ain't even have a purpose, I was so eager to learn some things. Anxiety bring out the worst to me, society paint me as enemy. My niggas making it by that remedy, I'm more occasional, don't do it regularly. Backs under my eyes, weighing down heavily. Mama been worried, the devil is